bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je me présente je m'appelle Nathalie Krebs je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté donc c'est à dire la protége ongulaire, le maquillage l'extension de cils et prochainement le massage bien-être également donc aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur l'extension de cils alors c'est vraiment un cours de base on verra bien sûr pas des choses très très poussées mais si vous n'y connaissez rien du tout en extension de cils vous allez déjà sans doute apprendre pas mal de choses alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montrerai également euh, donc euh, la formation euh, donc d'extension de cils professionnelle comment ça se passe donc on ira directement sur le site internet je vous montrerai euh, donc euh, voilà comment accéder à la formation et puis bien sûr tous les modules euh, qu'elle comprend et aussi euh, voilà tout, toutes les petites choses autour euh, voilà je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo mais en attendant on va commencer tout de suite euh, donc sur notre petite feuille à et euh, eh bien euh, faire tout ça donc voilà là je, je, je suis juste euh, sur un certificat donc, comme vous pouvez le voir après chaque formation je remets un certificat que je remplis moi même que je signe et que j'envoie à mes élèves parce que pour moi c'est important euh, voilà que je le remplisse moi même donc on va juste faire les petits dessins donc à l'arrière voilà, c'était un petit peu sombre, je vais euh, donc euh, j'ai mis un peu plus de lumière. Donc, euh, alors, pour l'extension de cils, il faut d'abord euh, savoir qu'on ne peut pas travailler sur tout le monde. Il y a des personnes sur qui on ne pourra pas travailler parce qu'elles ont soit les cils trop abîmés. Euh, trop court euh, suite à un problème de santé ça peut être suite à, à de la chimiothérapie ou des personnes euh, qui ont euh, voilà, d'autres types de maladies qui font qu'elles euh, qu perdent des cheveux là je pense entre autres euh, à des problèmes de thyroïde mais il y a également d'autres maladies donc qui peuvent créer ce type de problème euh, il y a également des personnes qui ont fait euh, des recourbements de cils ou des euh, des... Euh, je me souviens plus du terme, <rire> des permanentes de cils. Alors bon, ça, c'est un peu plus vieux, mais bon, ça existe encore. Et donc, du coup, elles ont les cils tellement recourbés qu'on ne pourra pas poser de cils par-dessus, du moins pas au-dessus, en dessous on peut mais ça c'est déjà une technique un peu plus avancée donc dans cette vidéo je vais déjà vous apprendre un petit peu de théorie euh, bien sûr je rentrerai pas dans les détails puisque c'est trop trop complexe dans un premier temps à comprendre et puis parce que ça ferait l'objet ben, de toute une formation et c'est d'ailleurs le cas c'est tout ce que je vous donne donc dans la formation donc déjà au niveau des cils faut comprendre certaines choses il faut comprendre que qu'il va y avoir différents types de courbures c'est à dire voilà vous allez avoir alors là, j'ai pas assez de lumière, je vais me mettre peut-être. Ouais. Il me faut un peu plus de lumière. Donc je vais me mettre là peut-être. Donc vous avez les courbures. Donc vous allez avoir la courbure classique, on va dire, ça va être la courbure C. Voilà, c'est à peu près une courbure de ce type-là. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc là, on est sur une courbe C. Euh, donc, c'est une courbure moyenne. On, on va utiliser cette courbe pour la plupart euh, des personnes, euh, puisqu'en fait, c'est vraiment, euh, on va dire, la courbure standard qu'on va pouvoir poser. Donc, si vous débutez, euh, débutez avec la courbure C ou la courbure B. Mais la courbure B va être moins courbée. Voilà. Donc, il n'y a pas de courbure A, par contre. Voilà, ça, ça n'existe pas. On commence vraiment à B. Ensuite, C. Ensuite, on a la courbe D, voilà, donc ça va être encore beaucoup plus courbé. Voilà, là on est sur D. Et plus récemment, il y a une courbe CC qui est apparue entre la C et la D. Donc euh, voilà, là mes courbures se ressemblent assez. Il faut imaginer voilà, que la D est très courbée. La C un peu moins et la C, c'est entre deux. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus on avance, on va dire, dans l'alphabet, et plus euh, ça va être courbé. Par contre, on n'aura pas de E, euh, F, etc. Ensuite, euh, on a aussi d'autres courbures, mais qu'on utilise beaucoup moins. Euh, ça va être plus pour les cils très plats, les cils asiatiques Donc je n'ai pas envie de trop vous perturber avec ça On va pas le voir dans cette vidéo là Mais sachez qu'il y a encore d'autres courbures qui existent Dans un premier temps, lorsque vous allez faire de la pose d'extension de cils Vous allez travailler avec éventuellement le B Surtout le C et le CC Le CC est moins facile à trouver que le C Donc je vous conseille vraiment d'utiliser le C dans un premier temps Ensuite, il <rire> n'y a pas que la courbure, il y a également donc les différentes épaisseurs. Et là, il faut bien faire attention à ne pas confondre courbure et épaisseur. Donc les épaisseurs, on va être. Euh, on, on va en fait devoir calculer l'épaisseur qu'on peut mettre sur euh, un cil naturel. C'est-à-dire que plus le cil naturel euh, va être euh, fort, épais, plus on va pouvoir euh, poser un cil qui va être lourd. Plus le cil va être fin plus on, mettre, on va devoir mettre un cils fin par-dessus. Donc euh, là, je vous conseille vraiment de ne jamais, jamais, jamais dépasser les 0,20. Alors euh, voilà, on, a, on voit des fois des, des 0,25. Euh, ça, il ne faut surtout pas les utiliser. Je vais remonter ma feuille. Euh, les 0,20, euh, on peut éventuellement les utiliser, mais vraiment sur des personnes qui ont les cils ultra épais, ultra longs. Et voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, j'ai envie de dire. Euh, ensuite, on aura les 0,15, qu'on utilisera pas mal. Donc, je mets une petite flèche à côté. On aura ensuite, bon, on, bien sûr, on a des intermédiaires, hein, 0,12, mais j'ai pas envie de vous perturber. Donc, on va dire 0,10. Et ensuite, on va avoir des euh, 0,07, 0,05, 0,03. Et ça... En fait, euh, ça va être plus pour la technique euh, du volume russe. Donc ça, encore une fois, dans la technique de cils à cils, on n'abordera pas. Mais sachez une chose, c'est que plus une cliente a des cils fins, plus on va mettre quelque chose qui est léger dessus. Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique, puisque comme sur les ongles, euh, voilà, plus une personne a des ongles courts, plus on lui fera les ongles courts aussi pour ne pas avoir l'effet de levier alors comme vous pouvez le voir hein, j'ai plus rien sur mes ongles tout simplement parce que j'ai un bébé de trois mois et euh, donc du coup euh, voilà je ne peux pas tout faire <rire> je ne peux pas avoir et les ongles longs et un bébé c'est pas trop compatible euh, donc voilà j'ai plus rien sur mes ongles mais bon voilà j'en profite pour vous tourner aussi une vidéo euh, sur des techniques annexes de technique poussée euh, au niveau de la prothésie angulaire donc euh, voilà ça m'arrange bien d'avoir les ongles courts parce que du coup je peux euh, je peux vous montrer tout ça et donc elle est en cours de préparation pour l'instant je vous en dis pas plus mais vous allez voir dans les prochains temps que euh, qu'elle va être très très intéressante donc comme je vous disais une personne par exemple qui a les cils euh, assez fins une personne on va dire qui est euh, que, qui va avoir dans la cinquantaine par exemple, parce que forcément on perd en général en densité, euh, en épaisseur, voilà, donc euh, les cils deviennent de plus en plus fragiles, on va partir sur un 0,10 ou un 0,12 à la limite, euh, ou éventuellement un 0,15. Euh, pour des jeunes filles par exemple, on restera sur des 0,15, 0,20. Alors, 0, si on part sur un 0,20 et un D, par exemple, eh bien, euh, là, ça fera vraiment un effet cabaret. Donc c'est vraiment euh, très épais, euh, très gros, très voyant. Il euh, n'y a pas tout le monde qui aime et ça ne tient pas sur tout le monde. Donc il ne faut pas essayer de faire le plus voyant possible euh, sur tout le monde. Parce que forcément, euh, voilà, non seulement ça ne tiendra pas, mais il y aura des gens qui n'aimeront pas l'effet fossile, l'effet trop noir, trop intense. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est adapter par rapport à chaque cliente. Et voilà, moi, c'est ce que je veux pour vous, c'est que vous adaptiez par rapport à leur demande. Donc, la première chose qu'on va faire, déjà, c'est demander à la cliente ce qu'elle souhaite avoir, voir ensuite si ce qu'elle souhaite avoir peut, euh, peut être... Euh, faisable sur elle parce que des fois euh, certaines viennent avec une photo de d'extension euh, extrême alors qu'elles ont euh, vraiment euh, 3 quatre petits poils euh, qui restent c'est pas possible. Et on, on devra même refuser certaines personnes puisque on ne pourra pas travailler sur elles Au risque de, de faire que ben, tous ces cils tombent Et là en fait, euh, voilà, il faut, faut être très très très prudent là-dessus Il faut être très prudent aussi sur la dermatologie Parce que souvent on n'y pense pas Mais oui, c'est pas que dans, au niveau des ongles Au niveau des cils aussi euh, Il peut y avoir des infections Il peut y avoir euh, des problèmes euh, ben, d'œil Qui vont euh, devenir très très rouges Je ne vais pas rentrer dans les détails Je ne vous mets pas de termes techniques ici c'est vraiment une toute petite vidéo d'initiation, mais euh, sachez bien qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de soucis. Euh, on va voir dans la formation professionnelle d'où viennent ces soucis, comment les éviter, parce que sinon peut être très, très dommageable. Et aussi, on va voir ben, tous les documents qui sont nécessaires pour avoir, pour faire une pause sécuritaire et aussi le patch test qu'on qu fera avant pour tester les produits. Ça, c'est une chose primordiale. Vous ne pouvez pas poser sur quelqu'un sans avoir fait un test avant. C'est comme pour la teinture. On est toujours censé faire un test d'allergie avant. Souvent, on ne le fait pas. C'est à nos risques et périls. Mais normalement, ça devrait être systématique donc j'en reviens à mon petit schéma donc il faut bien différencier les courbures et euh, donc les, euh, les épaisseurs de cils qu'on va poser ensuite on va avoir différents types de cils on va avoir les types de cils qu'on va appeler euh, mink, euh, silk, euh, vison, euh, synthétique vous risquez de vous perdre un peu dans tous ces... Euh, dans tous ces termes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement sur le marché, il n'y a plus que des cils Synthétique, vous ne trouvez plus de cils en vison. Les, les premiers cils visons, c'était effectivement des poils de vison. Et alors là, moi, ça ne rentre pas du tout dans ma démarche. Euh, voilà, j'ai que des produits, comme vous pouvez aller le voir sur le site Hornels, euh, qui sont vegan, hypoallergéniques, sans acide et surtout non testés sur les animaux. Donc, bien sûr, je n'utiliserai pas ce type euh, de cils et d'autant plus qu'ils peuvent être contaminés ou voilà, c'est pas, pas sécuritaire du tout. Donc, on n'utilise plus ça. On n'utilise pas non plus de cheveux humains. Euh, donc on va, euh, tous les cils, en fait, même ceux qu'on appelle euh, visons maintenant encore, sont, euh, sont faits euh, dans, dans une matière euh, synthétique. Donc euh, voilà, rassurez-vous, hein, ça n'existe plus, ou du moins pas à ma connaissance. Donc euh... Il y a des différences euh, entre les différents cils. Par exemple, euh, les minks euh, en général sont plus mat, les silks vont être plus brillants. Donc après, c'est suivant ce que vous aimez. Vous pouvez aussi en avoir plusieurs, euh, plusieurs types pour demander justement ce que votre cliente préfère. Et donc, euh, lui poser voilà ce qu'elle préfère. Ce qu'il faudra, c'est avoir une grande variété de cils, une grande variété de courbures pour justement euh, correspondre à toutes vos clientes donc euh, on va vraiment adapter aux clientes bien sûr dans un premier temps on va faire des pauses avec des choses on va dire moyennes, qui correspondent plus ou moins à tout le monde c'est à dire une courbure C et euh, une épaisseur de 0,15 mais vous allez voir qu'ensuite on arrivera à faire du travail beaucoup plus précis aller beaucoup plus loin et forcément demander aussi une rémunération plus importante Enfin, une tarification plus importante quand on va aller vers euh, des choses plus poussées. où on va faire des formes spécifiques. Par exemple, dans un premier temps, euh, donc, voilà, je reprends ma petite feuille. Donc là, on va dire c'est l'œil de la, de la cliente. Euh, donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, admettons, hein, là, c'est cils naturels comme ça. Là, on met donc notre petit patch dessus. Et en fait, on va se dispatcher. C'est-à-dire qu'en général, on va prendre un tiers de l'œil ici et à partir de là on va découper en portions voilà mais tout ça je vous explique dans, dans la formation là bien sûr les portions n'ont normalement pas la même euh, la même grandeur mais c'est juste pour vous donner une idée alors qu'est ce que je viens d'écrire c'est à dire en fait ça c'est la longueur des cils et ça c'est encore une fois autre chose, c'est-à-dire qu'on a vu la courbure, on a vu l'épaisseur et maintenant on a la longueur des cils. Donc ça fait déjà trois variantes différentes. Donc la longueur, elle va en général de 7, grosso modo, euh, jusqu'à 14. 14, je vous conseille pas du tout d'utiliser parce que c'est extrêmement long. Et surtout, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on met du très très long euh, en extérieur pour avoir un effet euh, d'œil de chat, alors que c'est pas ce qui correspond le mieux à tout le monde. Le mieux, en fait, c'est cette forme-là, c'est-à-dire le plus long ici. Et ensuite, on va aller de manière dégressive d'un côté, puis de l'autre. Euh, pourquoi Parce que c'est ce qui donne un regard qui va vraiment être le plus expressif. Euh, ça donne un, un regard un petit peu... Euh, de poupées et donc du coup c'est ce qu'on fera euh, principalement donc surtout on ne décale pas par exemple on ne passe pas de 12 à 10 à 8 parce que ça des fois on le voit et euh, ça en fait il ne faut surtout pas le faire parce que vous allez avoir des décalages en fait au niveau de vos cils et ça <rire> c'est ce qu'on veut pas <rire> forcément donc voilà là on a vu déjà les trois principales euh, critères euh, dont on va tenir compte pour faire une pause adaptée à la cliente. Voilà, donc nous allons à présent aller euh, sur le site pour que je vous montre donc, le contenu de la formation et je vous en dis un petit peu plus sur tout ça. À tout de suite voilà, donc nous voilà sur la plateforme de formation où vous pourrez accéder donc à la formation d'extension CIL Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un menu. Vous avez donc tout en haut l'accès au groupe privé. Donc en cliquant sur ce bouton, on tombe directement sur le groupe privé Facebook et il suffit donc de faire la demande d'ajout pour que je puisse corriger vos pauses. Donc on va commencer voilà par par les différents modules. Donc déjà il y a une petite vidéo d'explication. Là vous allez retrouver donc tout euh, ce qui va être téléchargeable. Donc le manuel de théorie qui fait plus d'une cinquantaine de pages, des exemples de cartes de visite et fidéliser, fidélité à, pas, à personnaliser, le formulaire de consultation, le suivi de pause, la politique d'ajout, Annulation. Donc ça c'est tous des documents que je vous fournis déjà et que vous pourrez donc directement télécharger en cliquant donc euh, sur le lien et vous pourrez également les modifier donc, pour qu'ils correspondent à vos besoins. Donc vous avez également la possibilité donc de noter chaque module et de marquer donc chaque module comme terminé. Comme ça au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Donc vous pouvez très bien aller dans les modules sur le haut ou alors sur le côté. Voilà les deux fonctionnent. Donc, par exemple, hop, on va sur un module de théorie, on clique simplement en dessous, et là donc on a euh, donc le manuel. Alors, je vais pas vous le faire euh, tourner parce que sinon vous allez m'entendre, mais, mais si euh, voilà juste pour vous donner une idée. Une Alors, sur la, euh, la, euh, la donc... mise au point va se faire. Hein. Euh, là, voilà, j'ai pas trop de réseau, mais pour vous donner une idée, voilà, euh, on va on va voir différentes choses dans la formation. Donc voilà, ça c'est une petite euh, là... partie Et donc voilà, là on va faire beaucoup de modules de théorie dans un premier temps Voilà, donc je peux vous montrer hein, rapidement donc, euh, donc les différentes choses On va avoir la dermatologie, le patch test, les attentes des clientes courbure de cils, les longueurs les épaisseurs, les cols, euh, les différents types de poses euh, après la pose, le remplissage le guide, le matériel les pinces, la tenue des pinces, euh, la colle les cils, euh, préparation de la tête de mannequin euh, donc le ramassage des extensions euh, donc euh, l'entraînement, enfin voilà, on va voir énormément de choses euh, au niveau euh, des cils on va voir le mapping aussi qui est très important et donc, en fait, dans cette formation-là, vous allez avoir des évaluations à passer et un examen final. Une fois que vous avez passé l'examen final, et eh bien, euh, vous pourrez tout à fait pratiquer en tant que euh, ben, styliste silaire Voilà, c'est le terme exact. Euh, ou en tant que voilà professionnel de l'extension de cils. Et donc, vous recevrez bien évidemment un certificat qui atteste de tout ça. Euh, donc, en fait, euh, vous allez aussi pouvoir financer cette formation donc soit à titre personnel en plusieurs fois, soit par votre compte personnel de formation, mieux connu sous le terme CPF. Donc voilà, vous avez des droits, vous cotisez, donc vous pouvez les utiliser. Et voilà, donc euh, je vous dis à très vite. Je vous prépare prochainement d'autres vidéos sur l'extension de cils. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus et si vous avez envie de rajouter cette prestation euh, aux prestations que vous proposez peut-être déjà. Voilà, je vous dis à très vite